Après tout ce temps, les amis, autant de farm, autant d'heures de live, de minage. On a enfin réussi à farmer et l'avoir grâce à un peu tout le monde. Donc, il y a Itwix qui a contribué. Il y a d'autres membres de la fac qui ont donné des pipi pour crafter des métiers et tout. Oh my god. On l'a enfin, les amis. Vous êtes prêts Oh là là là là. On prend les ventilateurs, on prend tout, on prend ça. Les gars, putain, je crois qu'on est les premiers à l'avoir sur le serveur. Oh ok, vous êtes prêts Je crois que c'est comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. On a le générateur de points. Et si je me trompe pas, c'est que ça comme ça. Le cœur au milieu. En haut. En bas. Oh, TALAM Le cœur de faction, les gars On a le putain de cœur de faction Oh my god, les gars Faudrait surtout pas que je le drop au spawn, hein. Oh my god Premier cœur de faction gros. Oh my god Oui Oui les gars Oh my god, et que vous comprenez pas que c'est qu'on essaie de. de, de J'essaie de le faire depuis le début de l'ouverture. Et je l'ai enfin eu, les gars. Oh my god, je suis trop content. Je suis trop, trop, trop content. Sachant que j'ai tout, tout, tout crafté moi-même. Tout tout, tout utilisé, mes métiers et tout. Franchement, enfin, on l'a, quoi. Je vais le mettre dans mon. Euh... Je vais le mettre dans mon EC. Parce que je vais aller à la base. Et je vais pas le perdre. Parce qu'on sait pas s'il y a peut-être des gens qui ont réussi à entrer dans la base. Mais oh my god, les gars, quoi. C'est un truc de malade. Home euh, euh, BP. Je vais voir si on peut le mettre dans l'eau. J'espère qu'on peut le mettre dans l'eau en vrai, ce serait trop bien. Euh, parce que si on peut le mettre dans l'eau, je le mettrais juste ici en plein centre en fait. Euh, genre sur ce bloc là même, je crois. Et on va voir si on peut le mettre dans l'eau. J'espère qu'on peut le mettre dans l'eau. Non on peut pas, euh, on doit laisser un espace de 3 par quoi autour du coeur. Donc, euh... ok, comment qu'on va faire ça ah, C'est chaud quoi. Euh... Comment qu'on va faire ça Comment qu'on va faire ça comment je... comment je devrais le faire les gars Premièrement, je vais acheter de la Space Obsidienne. Euh, ou je vais en crafter, je sais pas, mais on va acheter certainement de la Space Obsidienne. S'il y en a. Genre ça, tu vois, attends. Space Obsidienne, il y en a peut-être pas en vente. Euh, au pire, j'ai jamais Space. Non, euh, ouais, il y en a 26 pour 1000. On va acheter ça. On va refaire ça. On va acheter encore. La Space Obsidienne, je vais en racheter pour 200. voilà, bon, ça vaut le coup. On va entourer le cœur de Space Obsidienne. Ça, c'est sûr à 100%. Mais où est-ce qu'on va le placer Ça, je ne sais pas trop, en fait. Euh, j'ai gagné un space en votant. Moi aussi, il faut que j'ai voté en passage. Il faut que j'ai voté aussi. Alors, je vais essayer de réfléchir, les gars. Et puis, euh, je vais vous revenir. Là, on va enlever toute l'eau. On va enlever la cobble là. On va mettre le cœur. On va placer le cœur au milieu. On va l'entourer de Cripsy. De Space plutôt. Pardon. Et ensuite, euh, on va sécuriser cette salle. On a mis des access dans le claim. Donc, F-manage, normalement. C'est euh, F-access... Manage. Normalement, il y a que Nathan, Icons, Eflash, et Etwix et Farcox et Darkordi qui peut éditer tout le territoire ici. Donc euh, voilà. des pillage Attends un instant. On va juste enlever l'eau. qui est En dessous des coffres. Voilà. Voilà. Normalement, ça va continuer à descendre les gars. Super. On va être en bas. On va pouvoir. Euh, C'est quand même. Je veux dire. C'est quand même sécuritaire de faire ça comme ça parce que euh, si vous saviez pas. Euh, le cœur, il est discréable euh, seulement à la TNT. Donc, euh, mais il faudrait, faudrait être sûr à 100%. Je vais, donc, je vais quand même envoyer un DM Twitter à, aux admins. Mais normalement, on m'a dit que c'était 100% sûr que c'était qu'à la TNT. Donc, euh, comme vous l'avez vu dans la vidéo aussi, euh, dans ma vidéo de présentation un peu vite fait. Euh, voilà, quoi. tu vois. Ça date MC. Ben oui, ça date. Bon. Ça date les gens qui utilisent VP2, quoi. OK, ça, c'est fait. On va enlever le coffre. Si ça ne te dérange pas, gros, on va enlever le coffre. Y'a rien vraiment d'important dans le coffre de toute façon. Euh, dans les coffres là, on peut les laisser pour l'instant. Pas de soucis. Bon, t'es prêt, Twix Je te laisse euh, Je te laisse filmer si t'es en train d'allumer ton récoupe-pas. On va le mettre euh, en plein milieu. Y'a pas un bloc milieu-milieu, genre Ah non, c'est du 16 par 16. Donc il y'a pas vraiment de bloc du milieu, je crois. Attends, on va voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, y a pas de bloc du milieu, mais bon. On a pas le choix, quoi. C'est dommage qu'il ne se soit pas centré, mais. Let's go le cœur de faction il est posé, les gars. Oh là là là là. Et là, faut lui mettre des minerais normalement. Euh, ouais, non, ça n'a pas assez de carburant. Ouais, ça fait un peu de carburant. Vous voyez, ça fait un petit peu de carburant. Mais bon, le meilleur minerai, faudrait mettre du meilleur minerai en fait. Euh, attendez, je vais aller en haut à la base. En haut de la base, je crois qu'il y a des minerais dans le coffre. Au pire, attendez, attendez. Meilleure idée, meilleure idée. Je vais juste bouger. EC, euh, j'ai un peu de minerai de ça et ça. Donc, on va en mettre la moitié. Donc, euh, les pipites. Attendez, attendez, attendez. Faites-moi confiance. Regardez, normalement avec ça ça va aller beaucoup plus vite. Voilà, avec ça ça va aller beaucoup beaucoup beaucoup beaucoup plus vite. Euh, voilà, là les points ils vont se les points vont se faire. Il faut mettre normalement d'autres minerais. Je sais pas c'est quoi le minerai le mieux. Euh, toutes les infos sur le cœur sont sur le wiki. Ah Ok, nickel. Euh, wiki. Wiki wiki wiki wiki wiki. Y a pas un truc? Guide de bienvenue. Il m'a dit que c'était quoi Sur le site. Ok. bon bien je vais cliquer. Oh, putain Ok, donc. J'ai ouvert la page. Merci à Eroulboulou pour m'avoir envoyé. Donc, pour que... Euh... Ok. Présentation générale. Les cœurs de factions permettent de générer automatiquement des points de factions consommant divers minerais. Chaque minerais fera fonctionner le cœur pendant une certaine durée euh, définie. Liste des durées de définies euh, ci-dessous. Je vais vous la lire un peu plus tard. Et euh, Le cœur produira constamment un point tous les 4 minutes. À condition qu'il soit en, en fonctionnement. Les cœurs peuvent être attaqués par les factions ennemies à coup de creepers et de TNT. Ah de creeper euh, Actuellement 64 explosions nécessaires sont pour casser un cœur entièrement. Chaque explosion permet à la faction qui attaque de récupérer une partie des points de la faction attaquée en sachant que le fait de casser entièrement... Un... Mais merde Je n'aurais pas posé là sinon... Ah fuck Je savais vraiment pas que ça prenait... Ça, fe... ça marchait au creeper. On m'avait dit que c'était juste à la TNT. Ah putain, au prix que ça coûte gros c'est un peu de la merde au creeper en fait. C'est un peu de la merde. Parce qu'au prix que ça coûte à côté, ça m'a coûté super cher. Je suis un peu déçu pour le coup. Je suis un peu déçu, mais bon. Je vais quand même essayer de le protéger le plus que je peux, quoi. Mais quand même. Euh, des la pointe, Ok. Ok. Quel minerai qu'on peut essayer On peut essayer du rhythm, des pépites du du de rhythm, du sélénium, des euh, pépites de sélénium. Du tita, du pépite. Et combien Ah ouais, 12 minutes, 40 minutes, 3 heures. Donc si on met du tita, ça dure 3 heures. Si on met du space, c'est 36 heures. Si on met du pépite de space, c'est 4 heures. ainsi de suite. Ok, je vois... Condition pour placer un cœur, il faut remplir quelques conditions, la faction ne doit pas être, euh, euh, doit pas déjà avoir un cœur, la faction doit être, le cœur doit être placé sur le claim de la faction, le cœur ne peut pas être placé sur en bordure de claim, le cœur doit être placé dans une zone vide de 3 par 3 le cœur doit être placé par le chef de la faction, donc voilà, c'est pas mal tout à savoir sur les, le cœur, etc. Je suis un peu déçu que ça prend des dégâts avec le, le creeper, euh, franchement je suis vraiment déçu pour le coup, parce que euh, comme, comme on m'avait dit moi, c'est que ça ne s'est pas été au creeper. Ça allait être juste euh, au truc, donc ça je suis un peu déçu pour le coup. Mais bon, euh, je veux dire, euh, quand même, c'est quand même intéressant, on a quand même le truc en premier. Donc euh, on peut faire un contour autour du truc normalement, mais on ne peut pas poser juste ici. Donc là, on va essayer d'entourer le plus qu'on peut les gars, on n'a pas trop de choix. Euh, Qu'est-ce que je pense qu'on va faire, c'est qu'on va faire des couches de space obsidienne, quoi. Et on va se faire un home à l'intérieur. Euh, je pense que ça serait la meilleure solution. Un home à l'intérieur avec une couche d'eau ici sur le, le tour, ici. Euh, même avec Peut-être même des barrières et de l'eau Autour je sais vraiment pas en fait hein. Je sais vraiment pas comment on pourrait faire En fait je crois qu'on peut trouver peut-être un use bug euh, Peut-être qu'on peut faire un use bug Je sais pas si un de vous peut aller me chercher un seau les gars Ce serait énorme si un de vous peut aller me chercher un seau euh, J'en avais mis un dans le coffre tout à l'heure Ouais il est plus là mais Si on, un de vous peut me mettre un seau Peut-être que vu qu'on peut peut-être poser au-dessus du coeur Normalement genre ici Ouais on peut donc ici peut-être qu'on peut faire poser de l'eau fait qu'on peut faire tomber de l'eau autour du cœur, euh, je sais pas, je, on va essayer, on va voir, le, le, le truc consommation de ressources, le cœur, ouais, il en il va produire dans bientôt là, ça va prendre un peu de temps, mais bon, on va juste un trou, on peut pas laisser juste un trou, justement, regarde, on peut pas, ça veut pas, euh, ça, on peut pas de autour ici, regarde, on peut pas bulle dans les coins. Donc, euh, attendez, je vais essayer de regarder. Donc, le cœur de faction, ça coûte super cher, super rentable, je trouve, personnellement, parce que bon, certains, certainement, ça prend du temps. Je vais vous mettre toutes les informations dans la description et dans le chat du live euh, pour savoir euh, la page du que Hulbuluk m'avait envoyée. Je vais vous mettre toutes les informations. Franchement, ça vaut vraiment le coup euh, d'aller jeter un coup d'œil parce que si vous mettez du space, ça va durer pendant 36 heures de carburant, etc. Donc, ça peut vraiment être intéressant de mettre du, euh, du, du, du space. D'ailleurs. Je vais voir si y encore un space à l'HDV, euh, un space à 11 000, non, je vais pas le mettre du space à 11 000, j'ai pas 11 000 je crois, euh, j non, j'ai 8 500, je vais acheter la mété, je vais la mettre la mété le... dedans, euh, tiens, je vais l'acheter, je vais la mettre dedans le, le cœur, euh, on va enlever les pépites et on va mettre ça, je vais juste voir si ça, si on fait ça comme ça, est-ce que ça, ok, consommation de ressources, euh, ok, normalement là ça, ça, ça devrait durer vraiment longtemps, Selon mes calculs, hein. je dis bien selon mes calculs, on va enlever le Tita, le Tita c'est plus utile, euh, on va le garder, mais sinon, ouais, ça devrait être plus utile comme ça. Bref, dans tous les cas, quand il y a un point dans le truc, vous faites récupérer, voilà, et là ça rajoute un point au classement dans votre F euh, truc ici. Comme on peut voir ici. cause a récupéré un point. Nathan l'a récupéré avant. Et au bout de certains temps, comme je vous l'ai dit, on va pouvoir rattraper les factions qui sont ici. Bon, certainement, eux sont à 70 claims. Donc, nous aussi, il va falloir avoir 70 claims pour pouvoir compétitionner avec eux. Parce que, vous savez les amis, avoir des claims, ça donne énormément de euh, de trucs. Mais notre faction, elle est ici. Comme vous voyez, nous, on a seulement 50 claims presque. Donc, quand on va avoir les autres claims en plus, ça va nous donner masse de points. Et on devrait être dans la championne. Euh, je vais essayer de voir si on peut pas faire un claim de plus de protection. F-Claim euh, 5 peut-être euh, vous avez atteint la limite de claim, donc ouais, vous voyez là on a la limite de claim, donc vous voyez là on est devenu légende, et là on est à deuxième au classement vous voyez, donc c'est ce que je vous disais ça monte assez rapidement un coup qu'on a les claims on est euh, deuxième, euh, eux ils ont un petit peu plus de points que nous, je sais pas eux je sais pas, je vais les voir euh, a été tué, ils ont surtout comment ils ont fait pour avoir plus de points que nous si nous on a la machine à points euh... ah, nous on a perdu des points nous on a perdu des points, eux je vois qu'ils ont été tués ils ont perdu quelques points, eux c'est euh, tué, je sais pas, hein Je sais pas, c'est bizarre, acclaim 74 chunk, je sais pas je sais pas pourquoi ils ont plus de points que nous, mais on va vite fait les rattraper, inquiétez ou pas. Euh, on est à quelques points d'eux, comme vous voyez, une vingtaine de points. Donc, euh, on va juste récupérer les points dans notre cœur de faction et ça devrait être bon. Donc, merci à tous d'avoir écouté la vidéo. sincèrement, c'est la nouveauté la plus intéressante de ce qu'il PvP, selon moi. C'était hyper difficile à crafter et j'ai travaillé, à... travaillé pendant au moins 12 heures de temps pour vraiment trouver le space, faire des échanges, etc. Donc ça, c'était vraiment intéressant. Et aussi, je l'ai tout fait en live. Donc, si vous voulez voir le gros live où ce que je l'ai fait, c'est euh, en fait un live de 2 heures à peu près qui va être disponible. Ça ça va s'appeler « les mineurs, euh, cherche des rênes de un truc comme ça, si vous voulez vraiment voir comment on a fait pour l'obtenir. Donc, merci à tous d'avoir regardé la vidéo, merci à tous d'avoir regardé le live. C'était vraiment sympathique. Je vous aime, c'était Icons. Ciao, ciao. What the fuck, monsieur Noobie m'a donné de rien. Je vais pas jouer, donc je te donne car tu es un bon YouTuber continue Merci. Il m'a donné un space, un oeuf de creep, cinq titas, tout ça, en fait. Il m'a donné tout ça à peu près, toutes les minerais et tout. Hey, gros, merci à toi, monsieur Noobie, j'apprécie. Euh, monsieur Noobie, merci beaucoup. Merci, bé Yop les gars, on se reprend très très très longtemps après dans le fond, parce que j'ai pas joué toute la journée du 3, j'ai pas joué, j'étais un peu dégoûté. En fait on a perdu notre, euh, notre cœur de faction les amis, on s'est fait raid, et en fait euh, ben, en il fait, y avait un bug, parce que normalement euh, tu peux pas attaquer une faction qui n'a pas de cœur. Donc exemple, toi t'as pas de cœur, ben tu peux pas attaquer une faction qui a un cœur. Donc ça c'est un peu mal configuré, il y avait une erreur là-dessus. Donc qu'est-ce qui s'est passé en fond C'est Oruboulouk, je crois, ou un admin, je ne sais plus exactement qui. Nous a euh, donné euh, seulement le. Le React... Attends, je vais aller regarder le wiki pour ne pas dire de conneries. Mais ils nous ont donné euh, juste le générateur de points et euh, la base. Et on a dû recrafter les autres trucs. Donc bon, c'est quand même été gentil qu'ils nous remboursent une partie. Vu que on est quand même été les premiers à, à tester le truc. On a vu qu'il y avait un bug, ils ont vu qu'il y avait un bug, etc. Donc ils nous ont quand même redonné des pièces. Mais c'est gentil de leur part. Aussi, je trouve ça que, que c'était ben, justement dommage que ça, ça soit arrivé à nous. Parce que... Nous, euh, on, avait, on avait on aurait pu vraiment être bien au classement et tout. Là, on doit tout recommencer une base. Mais là, si on regarde le classement, la FF-Page qui nous allie, eux, ils ont aussi un cœur maintenant. Donc, un, ils ont activé un bouclier de anti perte de, de trucs. Mais ils ont aussi un, des points. Regardez, à récupérer des points au cœur, donc 200 points, etc. Il euh, y a aussi la faction de euh, f info euh, Ben euh, la faction de Kit Kat Ben aussi a, a des points donc euh, voilà maintenant il y a de plusieurs factions qui en ont, nous on est encore au stade de recréer un, une base encore parce que comme je vous l'ai dit, on s'est fait piller c'est ce qui est dommage, quoi. ça nous a retardé un peu mais sinon, euh, voilà pour la vidéo du cœur. vous savez à peu près tout ce qu'il faut savoir sur le cœur. Euh, je suis vraiment content d'avoir été la, le premier quand même à réussir à avoir un cœur, même si ça n'a pas duré longtemps, ça fait quand même plaisir là on va continuer à travailler sur une base on est qu'au début de la base les amis mais on va continuer à l'agrandir. il faut surtout miner pour l'instant, mais bon c'est pas mal tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo aussi, j'espère que vous aimez les uploads de ce euh, qu'il les amis je vais continuer à faire des vidéos, je l'espère du moins, et puis euh, j'espère que vous allez continuer à les apprécier, les like, les partager avec vos amis, même si je perds des abonnés à chaque fois que je poste une vidéo, c'est pas grave ça me motive euh, à essayer de re en regagner mais pour l'instant, on sait tous que Minecraft est en train un peu de mourir, donc on va essayer de le retenir en vie. Likez la vidéo, commentez, partagez avec vos amis, ça me ferait super plaisir, je vous aime. C'était Icons, ciao, ciao